ZOMBIE APOCALYPSE Humanity survived. Our ancestors have destroyed the world had to pay the price. With over a hundred years without sunlight. But we have prepared ourselves for our chance to make things right. They stole from us a life of happiness Still, we will make the best of it. Even though Mother Earth is grim and tainted, we have managed to survive. And we will keep surviving. Et salut tout le monde, c'est Shirelle, on se retrouve sur le test du jeu Endzone Award, à part que les développeurs m'ont offert, donc j'en profite pour les remercier. Donc après cette magnifique intro, passons au test du jeu. Donc Endzone est un jeu de gestion apocalyptique, comme vous avez pu le voir dans l'intro, un monde détruit radioactif où la terre est devenue inhospitalière, un héritage empoisonné que les anciens ont laissé à la nouvelle génération. Notre but, ça va être quoi De rebâtir, de rendre la vie à nouveau possible sur ce, cette nouvelle terre et surtout survivre. Il va falloir couvrir bien sûr les besoins primordiaux, la nourriture, l'eau, etc. Mais aussi euh, gérer les matériaux afin de, de construire les bâtiments nécessaires à notre survie et faire attention à la radioactivité. A cela, vous ajoutez une pincée d'événements affectant le jeu pouvant entraîner un game over si toute votre population, euh, évidemment, meurt. Et euh, vous aurez Endzone World Apart. Alors c'est un jeu de gestion, un jeu euh, de survie. Euh, donc après l'Apocalypse, euh, certains ont survécu. Et qu'est-ce qui se passe Il va falloir qu'on reconstruise. Euh, effectivement un, un sens de vie puisqu'après 100 ans on ressort des sous-sols euh, la terre est remplie de radioactivité et évidemment ben, il va falloir essayer de gérer tout le monde pour essayer de faire survivre un maximum de personnes donc on est parti sur une nouvelle partie il y a trois modes possibles de jeu en tutoriel pour comprendre euh, bien correctement comment fonctionne le jeu en mode survie ou en scénario, alors le tuto, ben, c'est un tuto hein, un tuto indépendant qui vous enseigne tous les aspects importants du jeu ou familiarisez-vous avec certaines parties du jeu, en bref, en segments. Ça va vous permettre de comprendre comment le jeu fonctionne, comme tout tutoriel, surtout en gestion, c'est super compliqué, donc vaut mieux avoir un tuto de départ. En mode survie, euh, vous pouvez configurer votre partie en fonction de vos propres envies sans poursuivre un objectif général. Créer une colonie gigantesque ou affronter un environnement impitoyable, tout est possible tant que vous survivez. Ou alors le mode scénario où on peut choisir parmi une sélection de scénarios éprouvants aux objectifs variés. Donc je pense qu'on va partir nous sur le tutoriel. Pourquoi Parce que je ne connais pas le jeu. Enfin J'ai vu euh, euh, certaines vidéos euh, où, où des youtubeurs jouaient mais je ne me suis pas spoil du tout. Donc euh, je pense qu'il vaut mieux commencer par le tutoriel pour bien se familiariser avec tous les bâtiments euh, et comment attribuer les tâches et comment ça fonctionne. Allez go, on est parti. Alors, un tutoriel plus long et indépendant qui comprend tous les aspects importants du jeu. Suivez les instructions d'Arthur Sochin pour obtenir des indices importants et des informations utiles. Alors ce que je trouve dommage, c'est que c'est écrit super petit quoi. Et des informations utiles afin de survivre dans le monde cruel d'Enzone a world apart. Alors des succès en rapport avec les tutoriels, il y en a plusieurs, ça peut être simple. D'accord, tutoriel principal, qu'est-ce qu'on a après Tutoriel sur l'eau. Il y a différents tutos, c'est assez bien foutu. Une brève introduction au sujet de l'approvisionnement en eau dans Headzone. Apprenez les étapes nécessaires pour fournir à votre colonie et à ses habitants cette ressource indispensable à la survie ainsi que les différents types de possibilités dont il disposent pour, trouver dans cette, pour la trouver dans cet environnement hostile. Oui parce que vu que c'est radioactif, l'eau euh, n'est pas toujours potable, n'est pas potable d'ailleurs. Donc sur la nourriture, une brève introduction à l'approvisionnement en nourriture dans le précipice, apprenez les différentes étapes pour fournir à votre colonie et ses habitants assez de nourriture ainsi que les différentes possibilités. De récupérer de la nourriture dans cet environnement hostile. À chaque fois, il y a des, euh, des succès à débloquer. OK. Un tutoriel sur la confiance en soi. Une brève présentation du système de confiance en soi dans Endzone. Familiarisez-vous avec les divers effets que peut avoir la confiance en soi sur vos colons et les moyens de l'influencer. Waouh Eh ben, il y a des choses à faire. Euh, tutoriel sur les radiations. Une brève introduction à la contamination radioactive dans le précipice et comment le combattre. Apprenez les étapes nécessaires pour protéger votre colonie et ses habitants du danger. Tutoriel sur le système de troc. Une brève introduction au système de troc d'Enzone. Familiarisez-vous avec les postes de commerce et la façon de négocier avec les différents commerçants. Ok Tutoriel des expéditions. Une brève introduction au système d'expédition dans Headzone. Apprenez les étapes pour mener à bien les expéditions et trouvez des ressources, des connaissances et des outils de recherche pour que votre colonie puisse se développer davantage. Mais il y en a un paquet de tutoriels à faire. Hein? Bien, bien, bien, bien. Alors, une brève introduction au système de recherche dans Headzone. Apprenez à mener une recherche avec succès pour obtenir de nouveaux bâtiments, de nouvelles technologies ou de nouvelles formules de production pour votre colonie afin d'assurer la survie de cette dernière sur le long terme. Tuto sur les pilleurs. Une brève introduction au système des pilleurs dans les zones. Apprenez à protéger votre colonie contre les attaques ou à les éviter complètement. D'accord. En plus, on va se faire attaquer. On n'a pas assez radiations. D'accord. Voilà. Et le tuto principal. Donc, en fait, il va falloir faire chaque tuto. Donc, on va commencer par le tuto principal. Puis, on fera les autres, je pense, après, avant de se lancer dans une réelle partie. Je pense que c'est le, le plus intelligent à faire parce qu'il a l'air assez compliqué. On a le système de survie le, à gérer, la survie, la gestion euh, et tout, tout, tout ce qu'il y a là en tuto. Waouh wow, Ça a l'air d'être assez complet. Bon, on va partir là-dessus, sur le tuto principal. Et puis, euh, dans une autre vidéo, ben, on fera, euh, on fera euh, ben, tout simplement les autres tutoriels. Pour essayer de débloquer un max de succès je dirais allez c'est parti alors le petit temps de téléchargement. au niveau graphisme je le trouve assez sympa il n'a pas l'air très très lourd euh, j'ai pas mon, mon pc qui crie à l'aide donc ça va voilà et au niveau du chargement c'est <coughs> assez rapide donc on va avoir un monsieur qui va nous parler alors, je, je, voilà enfin marvelous. Alors c'est un petit peu dommage qu'ils aient pas mis les voix en français <coughs> ou que les textes soient écrits comme ça je trouve ça serait un petit peu la petite critique que je fais pour l'instant parce que voilà on ne peut pas euh, écouter et lire en même temps donc euh, je vais le lire pour ceux qui n'y voient pas bien les malvoyants. J'ai pas de possibilité d'agrandir le texte, hein. donc euh, voilà, j'espère que je ne vais pas mourir non plus. Alors, Arthur Souching, alors je pense qu'il va intervenir à chaque fois comme ça pour nous donner des astuces. Ce sera le petit bémol que je m'écris. « Nous avons enfin abandonné le précipice. Regardez ce magnifique paysage, assez merveilleux, quoique légèrement différent de ce à quoi nous nous attendions. Nous avons réussi à mettre à l'abri quelques ressources essentielles dans notre bus. Construisons un nouveau foyer. » Je suis heureux que nous nous nous préparions bien pour ce type de scénario, surtout parce que nos inventories dans l'end-zone sont basées. Ne vous oubliez pas, mais si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez regarder notre guide de survivance à chaque fois. Je continue à lire pour les malvoyants. Euh, heureusement que nous étions préparés pour ce scénario, d'autant plus que notre précipice commençait à être à court de stock. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur quoi que ce soit, Consultez votre guide de survie. Alors, le guide de survie, je pense qu'il est là. Non, ça c'est les... Ouais, tutoriel. Allons-y. On me dit de cliquer ici. OK, alors, on a le guide de survie. Les tâches vous permettent d'ordonner aux colons disponibles de rassembler des ressources spécifiques ou de décontaminer une certaine zone. Seuls les colons ne, qui ne sont pas occupés pourront entreprendre les tâches la seule exception concerne la tâche décontaminée. Chaque tâche peut occuper quatre colons, jusqu'à quatre colons. OK. On a comment récupérer du bois. Les colons récupèrent, je ne vais pas tout lire, hein, mais on va jeter un œil vite fait. Récupérer des plantes. Euh, annuler la décontamination. Constru construction des bâtiments. Assigner, ben, à chaque, euh, assigner des constructeurs à chaque bâtiment, à l'exception des champs et des vergers. Vous pouvez euh, ordonner la construction d'un bâtiment en définissant un site de construction. Je pense qu'on va le voir dans le tuto, tout ça. <coughs> Pardon. Les professions. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme profession Vous ne pouvez pas employer un colon directement. Vous devez déterminer combien de colons devre, devraient pratiquer une profession donnée. Les colons seront ensuite automatiquement répartis parmi les professions. Les colons n'exerçant aucune profession ne restent pas inactifs. Ils transportent des ressources dans les dépôts, entrepôts, sites de stockage et nettoient la contamination radioactive dans les chantiers. Ils coupent également les arbres et nettoient les débris. Ils, ils accomplissent également toutes les tâches que vous leur donnez. Si un colon, colon exerce une profession meurt, cette profession est automatiquement donnée à un colon disponible. Ça ne me donne pas les, les, les professions. Âge des colons. Vos colons prennent de l'âge jusqu'à mourir de vieillesse. Il est donc recommandé de surveiller le vieillissement des colons pour éviter qu'une colonie ne s'épuise. Ok. La faim. Donc, pour survivre, besoin de nourriture. Euh, ok. La soif. La météo. Ah, alors, on a un système de météo qui a une grande influence sur la vie des colons. Vous devriez toujours consulter la météo attendue dans votre colonie dans les saisons à venir et vous préparer en fonction. Ouais, parce qu'on va avoir des des attaques radioactives, des tempêtes, etc., qui risquent de euh, bah, nous faire euh, mourir tout le monde. Hein. Donc, on va essayer de ne pas tous nous crever d'un seul coup. Alors, la confiance en soi. Le, de nombreux facteurs influencent la confiance en soi des colons. Les colons mécontents mettent plus de temps à se reproduire. Il y a un système aussi de, de bébés. Hein. Voilà. Euh, les délais de recherche et de production augmentent également. La vitesse de marche des colons est même réduite si leur niveau de confiance en soi est particulièrement, particulièrement faible. En revanche, les colons contents se reproduisent plus rapidement, vivent plus longtemps. Ok, on verra ça, je pense, avec le tuto. La santé, cruciale, les radiations sont l'un des plus grands dangers auxquels votre colonie est exposée. Vous devez tout faire pour éviter d'exposer vos colons aux radiations d'intensité élevée. Il existe différents niveaux de radiation, allant des radiations absentes aux radiations d'intensité élevée. Les radiations d'intensité faible sont généralement représentées en vert. Les radiations d'intensité moyenne en jaune, les radiations en rouge les plus élevées. D'accord. Mais écoutez, on va voir ça. De toute façon, protection anti-radiation, donc on va avoir un système de vêtements, je pense. Les outils, l'électricité, euh, les expéditions. Alors ça, c'est quand on envoie des colons un peu plus loin sur la map pour aller chercher dans des, des endroits euh, des, des, des graines, du plastique, du métal ou autre. Les accumulations de ressources, les débris, tri des débris, éducation, stockage, recherche. La recherche peut être effectuée pour développer de nouveaux bâtiments. Donc on va débloquer des bâtiments en fonction des recherches qu'on fera. Il est quand même relativement complet, je dirais. La décoration permet d'embellir les zones résidentielles de votre colonie et améliore le fait qu'il soit content, un peu comme ça me fait penser un petit peu à médiéval, dans le sens où euh, il faut qu'il soit content pour nous faire des bébés. Euh, le tableau d'affichage est installé au sein du forum. Les colons partagent leur inquiétude. Consultez régulièrement le tableau d'affichage pour repérer les nouvelles demandes. Ah, ils vont nous faire des demandes, c'est cool ça. Troc. Un troc peut être conclu avec un commerçant lorsqu'un commerçant visite la colonie, ok Et les pilleurs. De temps en temps, des pilleurs peuvent s'intéresser à votre colonie. S'ils passent à l'offensive, les tours de guet, tours à sirène et barricades vous permettent de se défendre, de défendre votre colonie. Un groupe de pilleurs traversera votre colonie, pillera les ressources de tous les bâtiments à proximité. La vache, au passage, tous les bâtiments se trouvent se trouvant dans cette zone seront endommagés. Les pilleurs se retirent quand ils ont pillé assez de ressources ou si leur morale baisse fortement. Si la milice tire sur les pilleurs avec des projectiles métalliques, leur puissance de force est réduite. Si la milice tire avec des balles en caoutchouc, le moral des pilleurs est réduit. Oula. Eh ben, un système d'eau Enfin, on va voir ça. J'espère qu que le tuto va être complet. Alors, bien joué. <coughs> Excusez-moi, j'avoue qu'il casse. Bien joué, tout ce qu'il faut savoir devrait s'y trouver. Maintenant, bâtissons notre nouveau foyer. Avant que je me rappelle avec ma mémoire de poisson rouge que le petit onglet complètement à gauche, c'est écrit guide de survie, journal, notification et les tâches. Okay. Ici, on a quoi L'eau on a 600 en stock au départ, 600 de nourriture, 200 de bois, 200 de débris, 15, 15 outils, on a 15 de protection anti-radiation, on n'a pas de médicaments, on n'a pas d'étoffe. on les trouve dans les débris, pour cela il faudra une, un centre de recyclage, on n'a pas de métal, pas de plastique, pas de circuit, pas de charbon, ici nos connaissances sont à zéro, on a 10 adultes, on a 10, les adultes peuvent être affectés à une profession, aider à traverser ou à effectuer des tâches simples. Donc on a 10 personnes, 5 enfants, euh, ici je pense que c'est euh, la confiance, voilà la confiance, les euh, radiations, <coughs> la santé de, moyenne de tous les colons, et ici la nourriture riche, d'accord En bas ici on a quoi Les stats les ressources, la limite de production, les travailleurs, les bâtiments et les tâches. Et ici, on a la météo. Donc ça, va falloir faire gaffe. Ici, on a pause. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Comme tout jeu de gestion, hein, pause, euh, play et vitesse accélérée. Et ici, on a quoi On a radiation terrestre. Cliquez pour afficher les radiations terrestres. Alors, déjà on va regarder. Euh, en radiation, il y a ici en vert, mais ce n'est pas trop, euh, trop embêtant. C'est les rouges les plus dangereuses. Ici, on a une petite zone un petit peu plus élevée de radiation. Alors, comment euh, ça se passe Je découvre en même temps que vous. Donc ici, on a des tas de débris c'est assez bien foutu je trouve, on voit nos petits colons avec, euh, donc on, on va euh, c'est avec du recyclage hein. tout ce qui reste du temps ancien va falloir qu'on aille, euh, ben, ils vont aller récupérer euh, les, les débris pour, pour qu'on puisse construire des choses il est assez bien foutu je trouve pour le moment mis à part ce problème de voix en anglais avec le texte qu'on ne peut pas agrandir quoi. voilà, donc bien joué tout ce qu'il faut euh, savoir devrait s'y trouver maintenant bâtissons un nouveau foyer avant de pouvoir construire des bâtiments, nous devons affecter le profession de constructeur à plusieurs colons afin qu'ils puissent s'occuper des contrats de construction. En général, c'est votre responsabilité de décider quelles tâches sont importantes et comment nos colons sont censés être répartis pour les accomplir. Alors, avant de pouvoir construire une quel un quelconque bâtiment, nous devons demander à certaines personnes d'assumer la profession de constructeur. En général, il vous appartient de décider quels sont les métiers importants. Établissez vos priorités avec soin et répartissez-les au sein de votre population. Alors ici. Alors, euh, ben on va mettre 4 travailleurs. 4 constructeurs. On a 10 personnes, on va mettre 4 constructeurs. Ouais. On va voir. Ok. Right. Bien, constructeurs Bien, vos constructeurs sont prêts à travailler dès qu'ils reçoivent une tâche de construction. Maintenant, concentrons-nous sur le besoin le plus essentiel, l'eau. Alors, euh, voyons voir si je mets lecture, si nos petits bonhommes bougent. J'ai mis 4 quatre, euh, quatre constructeurs. Euh, je sais pas si. Alors, vous devez placer une case, une casse pour récupérer des matériaux de ce euh, machin. Bon. On va suivre le tuto. Là, je pas l'impression qu'il bouge beaucoup. On a mis 4 au lieu de 3, OK Compris The first thing we ought to do is to establish a working water supply. So, we'll move on to our first construction contract. Place and build a jetty by a lake in the vicinity of your town center. Alors, je mets sur pause. Euh, pour commencer, nous allons devoir, devoir construire un, un système d'approvisionnement en eau. Ensuite, nous enchaînerons avec notre première tâche de construction. Placez et construisez un un aponte, appontement, je vais y arriver, sur un lac proche de votre centre communal. Alors, on va regarder parce que l'eau, elle est contaminée, qu'on ne fout pas l'appontement la, la, dans un truc complètement foutu. Alors, il me semble que les bâtiments sont par là. Donc, on a l'appontement d'eau là. Ok alors, faut que je tourne. Alors, c'est avec R. Là, on n'est pas dans une zone. Euh, polluée. Euh, on va le mettre. Euh, voilà. Entendu? je l'ai fait ah oui d'accord peut-être que si je mets la vitesse ça, ça le fera ce qu'ils vont est ce qu'ils euh, qu bougent ils ont pas l'air si ça va on voit nos petits bonhommes ici euh, en train de démonter euh, le bus Ils vont aller construire, vous voyez on les voit euh, on les voit un petit peu partir avec euh, des, euh, des morceaux d'épave de bus. Ils vont aller construire notre petit ponton là, je pense. On va mettre en vitesse accélérée. Ouais, on les voit là. Hop Je vais y arriver. Ah ouais Very good. The journey was completed as planned. Now we have a place where we can collect water. There are other possibilities to gather water too, but the jetty is the simplest and most cost effective method. Ok, bah ils sont allés super vite, hein c'est des super constructeurs en tout cas. Alors, très bien, l'appontement a été terminé selon les prévisions. Nous avons maintenant un endroit où obtenir de l'eau. Il y a d'autres moyens d'obtenir de l'eau, mais l'appontement est le plus simple et rentable. Alors, la première des choses, donc construire un appontement euh, au niveau des autres parties euh, qu'on pourra faire, pour construire l'appontement, apponte, je trouve ça ce, ce mot bizarre, appontement. Ok, on a la suite. Nous pouvons obtenir et stocker de différentes sources, comme un cheddar, un collecteur de rain, ou un well dans la cistern. La cistern doit toujours être en proximité à une source de l'eau. Alors, la citerne est capable de stocker l'eau provenant de différentes sources comme les appontements, les collecteurs d'eau de pluie et les puits. Elle doit se trouver à proximité d'une source pour éviter d'avoir à parcourir de grandes distances. La citerne est ici, d'accord. Où je peux la mettre Ben, on sent la toute à côté, ce serait peut-être pas mal. Hein Alors, là, je ne peux pas. On va faire comme ça. Go. Ah, Est-ce que nos petits bonhommes vont... Euh... Ah Si, ça l'a mis. Je croyais avoir fait une bêtise. Vous voyez si nos petits bonhommes... Ouh, ça course vite. Ah hein. oh, il y a des... Regardez. Il y a des petits lamas, là. Il y a des petites bébêtes qui ont survécu, quand même... Euh... Ça je pense que ça va être la chasse. On va pouvoir chasser aussi pour nourrir. Ok. On va remettre vitesse rapide hein, le temps que nos petits bonhommes là y construisent. Les autres, ils foutent rien. Hein. Qu'est-ce qu'on a là wow. Ils sont super énergiques quand même. Pause. Citerne. Je suppose qu'il faut que j'attribue assigner des colons à la profession porteur d'eau. Ok. Donc c'est ici. Porteur d'eau, on va en mettre deux. Voilà. Je pense que c'est bon. Voyons voir. Ah, conseille d'en mettre 3, eux on va mettre 3, s'il n'y a que ça pour lui faire plaisir voilà pour enfin ah, il fallait en mettre trois pour valider le, le tuto là on a qu'il fasse ça Voilà, on, le voit, on les voit là ici là. Prendre l'eau. Le, il va donc l'amener là pour purifier, je pense, l'eau. Il faut qu'on produise, pour valider, il faut qu'on produise sans d'eau. On va passer en vitesse accélérée. Très accélérée. On voit les radiations, hein, qui euh... ah. Alors super, nous avons un système d'approvisionnement en eau opérationnel et l'eau est désormais transportée de l'appontement ici, la ici à la citerne. OK, ça on avait compris. Pensez à ajouter d'autres porteurs d'eau si vous avez suffisamment de personnes disponibles. Vous ne pouvez jamais avoir trop d'eau en réserve. Donc on peut rajouter, on pourrait rajouter un autre, mais bon là. Euh Ok, bon, si j'ai un petit conseil à vous donner, mettez euh, votre jeu en pause hein, pour éviter euh, d'avoir des morts ou qui consomment la nourriture euh, tout seul. Concentrons-nous à présent sur la production de nourriture. Il est primordial de mettre en place une source immédiate de nourriture. Une cabane de cueilleurs, une cabane de chasse ou une cabane de pêche. Par exemple, je vous, de, je vous conseille de commencer par la cabane de pêche étant donné la proximité du lac. Oui, mais alors qu'on la fout pas dans la zone irradiée, quoi. Alors, cabane de pêche. Voilà, cabane de pêche. Il euh... faut la tourner, je suppose. Voilà. Là, on peut pas assez en rouge. On va le mettre là Okay. on va remettre en lecture avancée est ce que nos petits bonhommes ils vont construire ouais on les voit là qui hein. démontent le, le bus là les épaves voilà, on les voit arriver assez rapidement je suis un peu en vitesse super rapide voilà les autres continuent leur boulot de ramasser de l'eau eux ils construisent hein. Ok, donc je suppose qu'il faut assigner assigner les colons pêcheurs, on va en mettre 2, euh, voilà, 2 sur 2, et ils vont nous produire donc 50 de, de poissons, alors on va en mettre play, vitesse rapide jusqu'à qu'ils fassent euh, ce que le tu tuto demande, ok, We've now taken care of our basic supply via your food and water. Make sure that you have enough food and water on hand at all times, especially if you want to upgrade your settlement. A population that grows too fast can quickly unbalance your food and water supply, bringing major difficulties for you if you don't watch out. Alors dans les réglages, par contre, j'ai oublié de vous le dire, vous avez la possibilité d'assigner vos touches, de les personnaliser et de mettre ou non la sauvegarde. Et si vous mettez la sauvegarde, vous pouvez régler tous les combien vous voulez que la sauvegarde soit faite automatiquement. Alors bon travail, notre ressource de nourriture a permis de satisfaire nos besoins primaires. Essayez d'avoir en permanence des réserves d'eau et de nourriture, surtout si vous développez votre colonie, une population en plein essor peut rapidement mettre en péril votre solde d'eau et de nourriture. N'oubliez jamais. Il nous met le moral. Hein. C'est déjà l'apocalypse, mais il nous met le moral, le monsieur. Les déchets sont un autre excellent moyen d'obtenir de la nourriture, parce qu'elles sont constamment voulées, tant que le sol est moissée. Chaque sœur a différents niveaux et réveil et de réveil. Cela signifie qu'il ça peut prendre un peu temps jusqu'à que votre foule soit prêt à être harvestée. Alors, les champs sont une autre excellente source de nourriture car les graines poussent toutes seules tant que le sol est humide. Chaque graine a un rendement et un temps de pousse différents. Il faudra donc du temps avant qu'un champ soit prêt pour la récolte. À la différence de notre cabane de pêche, où la nourriture est directement disponible. Ok, donc je suppose qu'il faut que je construise un champ. Voilà. Alors, on va essayer de le mettre On euh, ne on va pas le mettre dans les zones contaminées. Euh, Est-ce qu'ici je peux euh, je peux foutre le champ là Ici là. Alors. Voilà. Non non, arrêtez-toi là. Euh, on va faire euh... Voilà, un champ. Entendu. Alors, assigner des colons euh, à, la professe, à la profession de fermier. Alors, c'était ici. Fermier, on va en mettre euh, un, ça suffit. Graines de champ choisies. Alors, où je trouve ça Cliquer pour afficher l'humidité du sol. Ah, zut, je n'ai pas affiché un. Hein. Waouh. Alors humide, je l'ai foutu le champ dans un truc qui est pas du tout humide. Alors est-ce qu'on peut le casser Démolir. Ok. Donc dans une zone humide. Donc ce serait ici qu'il faudrait mettre le champ. Mm -hmm. Alors, on est reparti. Est-ce qu'il veut bien me le mettre ici Ouais, hop, voilà. Ensuite, attribuer le travail du fermier, puisque du coup, ça l'a annulé. Hop, les graines. Alors, je les trouve où, les graines Ça ne me le dit pas, hein Alors là, c'est les métiers. Stockage, population, bâtiment, c'est pas ça. Euh, où c'est. Ah, on a eu un bébé depuis, déjà. Ils se sont reproduits. Tout va bien. Euh, où je trouve les graines ça qui me. Qu il faut cliquer sur le champ, peut-être. Ah, ben voilà. Oui, il faut cliquer, en fait, un clic gauche sur le champ et choisir une graine. Bon, il ne nous laisse pas trop le choix, c'est du chou. Choisir une graine. That Attends, Remember on a, that we need a the widest variety of food sources to stay healthy. You should also plan ahead for drought periods that might come when it's not going to rain. Stock up on food and adapt your production to avoid bottlenecks. I'll show you a few more strategies later on. Alors, uh joli, n'oubliez pas que nous avons besoin de divers types de nourriture pour rester en bonne santé. Vous devez également prévoir les périodes de sécheresse et les saisons sans pluie. Faites des réserves de nourriture ou équilibrez votre production pour éviter les pénuries plus tard. Je vous montrerai des stratégies plus élaborées. Ok. Bon, on a un champ de choux, ils ne nous ont pas trop laissé le choix du champ. Mais il va falloir déblayer toute cette zone, hein. je pense que... alors on a une minima plat. Ok. Ok, compris, monsieur. At the beginning, we don't have much scrap wood or other resources. We could build a production building, but to obtain resources as fast as possible, it's best that we start gathering right away. Assign a gather all resources task. All the settlers who haven't been assigned any profession by you are going to accept these kinds of tasks. In addition, settlers distribute resources within your settlement. Alors, au départ, nous n'avons pas beaucoup de débris, bois et autres ressources. Nous pourrions construire un bâtiment de production. Mais pour trouver des matériaux bruts rapidement, nous devrions commencer la collecte tout de suite. Assigner des tâches pour récupérer différentes ressources. Les colons sans profession spécifique réalisent ce type de tâches et répartissent les, retours, les, les, les, les, tâches, les ressources dans votre colonie. Alors, Placez une tâche, récupérer du bois. Une tâche récupérer du bois, ah ben voilà, Alors, récupérer du bois, ok. Alors, ben on va euh, déblayer où c'est que ça nous ennuie le plus, on va dire ici pour pouvoir euh, s'agrandir. Voilà, et récupérer des débris, ben, idem, hein. hop. Que la zone soit verte voilà ok on va attendre qu'il récupère je pense on est en vitesse accélérée ah, est-ce qu'ils y vont ouais. c'est bon ah, ça a été dur à trouver mais on y arrive Mais j'ai toujours mon alerte de sans-abri là. Pour l'instant, je ne peux pas placer de maison. Là, j'ai quoi Sécheresse. Hein. Oh, génial. Hein. Ils vont tous claquer euh, dès le tuto. Hein. Alors. Donc, au niveau du bois, on est bon. Au niveau des débris, il en manque encore, c'est bon. Ok place. settlement. alors maintenant que nous avons plus de ressources en stock, nous pouvons Construire de vrais bâtiments de production. Cela évitera d'avoir à donner des ordres manuellement. Les bâtiments de production sont plus faciles à gérer et vous permettront également d'obtenir dav davantage de ressources. Ne les passe placez pas trop loin du camp. Vous pourrez modifier leur zone de travail par la suite. Ok. Euh, donc notre zone de vie, elle est euh, plutôt. Euh right on. Euh, non, j'ai pas construit mec. J'ai, euh, ça a zappé le truc, Alors, en bâtiment. Euh, il nous a dit la sauvegarde. Alors là, c'est dommage que la sauvegarde nous enlève le menu. Mais bon, alors, oh, on l'a fait, euh, nourriture, cabane de pêche, tout ça, on l'a fait, ressources. On peut mettre une cabane de forestier. Il euh, ne faut pas mettre trop loin du camp, il a dit. Bah, écoutez, on va... Comment on pourrait faire ça euh, bah on va foutre un petit peu au pif au maître, hein, vu le tuto. Voilà, on a une cabane de forestier. Ensuite, on n'a rien débloqué d'autre au niveau du taux. Habitation, non. Communauté, logistique, technologie, électricité, on n'a pas encore débloqué. Déco, défense, les tâches, récupérer du bois, les débris, C'est fait. On peut mettre une autre zone peut-être de débris, euh, je pense, à moins hein, que le tuto ne nous le permette pas. Alors, la cabane de forestier. Mais, j'ai permis pas mis de stockage. Hein. Décoration, électricité, technologie, logistique. Communauté, habitation, ressources. On a bien la, la cabane de bois. Oh bon euh, ben on va mettre si j'avais j'en ai un constructeur dans normalement il devrait construire euh, notre cabane ici là voilà peut-être mettre plus que de je vais mettre deux constructeurs et un four acier. ouais je pense que ça peut être, ne pas être mal comme ça on teste hein? Alors, les constructeurs il foutent de quoi dans l'or il a bien planté hein, le, le jardin là Alors, beau travail, vous pouvez également déplacer la zone de travail de cette installation par la suite oui parce qu'on va agrandir hein, petit à petit euh, le village enfin le, le village euh, je dirais plutôt les favelas là, euh, vu l'état euh, des baraques puisque c'est avec de la, des déchets qu on, qu on, et des débris qu'on fait nos maisons et nos trucs je parlerai plutôt de favelas euh, vous pouvez également déplacer la zone de travail de cette installation par la suite et indiquer aux travailleurs où ils doivent se procurer du bois au fait si vous pouvez vous permettre ce luxe, ce luxe Dites à nos forestiers de se limiter à reboiser la, à reboiser la zone et ainsi créer une forêt luxuriante pour les générations futures. Donc quand il n'y a plus d'arbres, on peut lui déplacer, le, on peut la casser et déplacer ailleurs, mais il faudrait qu'il replante. On va déjà nettoyer, je pense. On verra. Entendu? Very good. Now we want to take care of collecting scrap. Scrap is one of the most valuable resources And we can of track track track with ruins Alors très bien, Alors, je ne me rapproche pas trop parce que le jeu fait euh, du bruit ou il faudrait que je baisse le son euh, du jeu là. Hop, voilà. Alors très bien, concentrons-nous à présent sur la récupération des débris. Les débris sont une ressource précieuse parce que en nombre limité et parce que nous pouvons en tirer plusieurs ressources. À la différence des tâches précédentes, la casse permet également de démonter de plus grands tas de débris tels que les ruines et les épaves. Alors les ruines et les épaves, je pense que c'est tout ça là. Épaves, voilà. Épaves de camion, ça c'est des tas de débris. Ok Ok. Donc, que dois-je faire Bâtiment casse. Il faut que je construise une casse. Alors, elle est où, elle La casse. Provenant des ruines situées dans une zone spécifique. Bah, écoute, on va essayer de la foutre. Euh... Alors, l'entrée est en vert. On va essayer de la mettre euh, bah, là où il y a du, du, du, du, du truc, quoi disons euh, ce que je peux là ouais non ouais voilà on va tout la casse là voilà et je suppose qu'il faut attribuer euh, non assigner des colons à la profession ramasseur de débris non mais j'ai pas 3 millions de colons hein, euh, euh, ramasseur de débris on va en mettre 2 euh, on va voir elle est partie, lecture et en vitesse accélérée, on va voir ce que ça donne tout ça. On est en période de sécheresse. Hein. On l'a là. On a 12 euh, 12 adultes, 3 enfants et un SDF. Mais pour l'instant, il ne euh, nous a pas demandé de construire de maison. sont en train de construire la casse ici. Par contre, je peux peut-être... Euh, ouais, non, la zone est toujours... Il euh, faudra que je fasse gaffe aux radiations ici. J'ai toujours un constructeur, hein. oui j'en ai deux. Voilà. Qui me nettoie la zone pour qu'on puisse après s'étendre au niveau de d'ici. Ça construit là, enfin ils amènent euh... les épaves. Ah, je suppose qu'il n'y a plus de bois donc euh, ça, on va le, le détruire, modifier la zone d'activité. On va peut-être enlever euh, ici. Voilà, hop, on va la sortir de là. Cette zone, lecture vitesse accélérée, histoire d'y voir un petit peu plus clair. On n'a pas de mort pour l'instant, tout va bien Ok. Vous pouvez changer l'arrière de travail pour le scrapyard aussi. Nous pouvons recycler le scrap en 4 ressources supplémentaires. Cloth, métal, plastique et électronique. Nous le l'avons bientôt, mais pour l'instant, nous devons prendre des besoins de vos besoins. Alors super, vous pouvez aussi déplacer la zone de travail du bâtiment qu'on a mis, c'est-à-dire la casse qui est ici. Quand il n'y a plus de ressources, peut-être qu'on peut la bouger, ce qu'il est en train de dire. Alors, euh, on pourra déplacer la zone de travail de ce bâtiment. Ah oui, d'accord, le bâtiment, lui, on le bouge pas, à moins que quand on va développer notre village, ce soit trop près des habitations, ça peut, ça peut faire en sorte que les, villas, enfin, les, les survivants ne, ne soient pas heureux. Donc on la bougera peut-être, la casse, mais au début, on met tout près, je pense. Et ensuite, donc, on peut... C'est les zones, comme pour les arbres que j'ai déplacés là, les zones où il n'y aura plus de débris ici à ramasser, on peut les déplacer. Et La, la, la carte est assez grande quand même. Alors, que nous dit-il, le monsieur Super, vous pouvez aussi déplacer la zone de travail de ce bâtiment. Les débris peuvent être recyclés sous forme de quatre ressources différentes. Les étoffes, le métal, le plastique et les circuits. Alors, en cliquant sur le... Sur le nom en orange, on ouvre automatiquement le guide de survie qui nous dit à quoi servent les étoffes. L'étoffe sert à construire certains bâtiments, comme le magasin de tailleur, le refuge. C'est également un composant clé des équipements de protection. Donc, c'est quand même bien foutu. Le métal, on en fait que deux. Le métal sert à construire certains bâtiments, comme les stations d'expédition, l'atelier. C'est également un composant clé dans la fabrication des outils. Et après, si on ne sait pas à quoi sert l'atelier, on peut cliquer dessus. Et ça nous envoie euh, directement à ce que c'est que l'atelier qui emploie les techniciens, qui fabriquent des outils de fortune euh, ou en métal avec du bois, des débris. Le prochain type à construire peut être défini. Le technicien employé, donc il faudra à chaque fois mettre un employé. Ouais, non, ça c'est bien foutu, il faut être honnête. Donc nous le ferons dans un instant, donc pas tout de suite. Hein. Euh, donc le métal, il fera quoi les, les... Alors attendez. Les débris peuvent être recyclés sous forme de quatre ressources. Quatre ressources différentes, étoffe, métal, plastique et circuit. Nous le ferons dans un instant, mais pour l'instant, occupons-nous des besoins de notre population. Bien. Nos gens veulent un endroit où se dormir et vivre. Les cabins s'enlèvent leur besoin de la sécurité et de la privacité et augmentent la confiance de leurs habitants. En In d'autres termes, construire des cabins augmente leur volonté de commencer des familles et de <laughs> reproduire. If you know what I mean. Alors, notre population réclame la construction d'un endroit où habiter. Oui, ça fait un petit moment que j'ai des SDF, j'en avais un, maintenant j'en ai deux. Euh, notre population, donc, euh, les cabanes répondent à leurs besoins de sécurité et d'intimité. Et cela a une influence positive sur leur confiance en soi. On l'a vu au début, la confiance en soi c'est le bonheur, plus ils sont heureux, plus ils vite. Euh, et puis, ils sont en bonne santé. Euh, S'ils n'ont pas de confiance en eux, le problème étant, c'est qu'ils euh, marchent au ralenti. Ils font rien et ils sont plus sensibles aux radiations et ils peuvent mourir plus facilement. En d'autres termes, leur construire un domicile stimule leur volonté de fonder une famille. Et, trois points de suspension, de se reproduire. Si Vous voyez ce que je veux dire Pas du tout. Quelle est la reproduction chez les humains Alors, on va euh, construire... Un... Euh, ici donc on devrait avoir maintenant les habitations qui sont débloquées tout à fait donc on va essayer de centrer ça correctement autour là ça m'a l'air pas trop mal alors en vert sur la droite là en bas vous avez les entrées sont en vert les zones problématiques en rouge donc on va mettre je sais pas moi on va mettre euh, on peut mettre une comme ça et une autre à côté, si on a assez de bâtiments, puisqu'on en a deux SDF, ici. Collons sans abri. Voilà. Hop. Allons-y. Hop. Lecture. Vitesse accélérée. Waouh. C'est des barges Ok ah, il m'en faut 8, d'accord j'avais pas vu au niveau du tout donc il faut 8 baraques. Hein. alors 2 c'est d'être euh, là on va le foutre ici là le problème étant que il y a de la radiation, certes pas très nocive mais bon, si on peut éviter euh, on va pivoter Hop, on va le foutre euh, 3 pivoter, attaquer l'autre côté, 4, 5, 6, on peut peut-être mettre ici, 7, et 8, voilà. Allez, lecture, construis-moi ça. On a nos petits bonhommes satélis. Bon, je suis en vitesse x3, hein. si je mets en vitesse normale. Hein. Euh... Alors qu'est-ce que j'ai ici Alors la sauvegarde qui nous enlève le... Ici apparemment c'est plein. Alors peut-être que je peux... Ouais non, j'ai envie de les laisser... Euh... Ou alors je mets ceux qui ramassent l'eau. Alors la citerne, il y a quoi 3 sur 5, et on va en enlever un. Donc limite de production 2670. ça nous dit quoi, la réserve de ce bâtiment est presque plein il faudrait peut-être faire une autre réserve d'eau je pense que ça pourrait être une bonne idée je vais la faire dans l'autre sens Hop, comme ça ça, ça n'est pas dans le tuto mais vu que l'autre est pleine pourquoi pas alors on va passer en vitesse accélérée, euh, parce que sinon ils vont mettre trois plombes à construire. La map est immense. Hein. Donc pour l'instant, on n'a pas eu de tempête radioactive ou des choses comme ça. Alors qu'est-ce qu'on a en alerte là Besides cabins, you can also provide sturdy houses and shelters as housing. Sturdy houses withstand sandstorms better and have an increased storage capacity to boot. Children living in houses gradually fill up the house's stockpiles. Settlers do not reproduce at a shelter because they lack privacy. Alors, en plus des cabanes, c'est c'est-à-dire ce qu'on a fait là, il aurait pu le dire avant, monsieur, je me serais organisé autrement, mais c'est bien comme ça le tuto nous permet de ne pas refaire les mêmes bêtises que ce qu'on avait avant, enfin, ce qu'on a fait là, parce qu'en fait, euh, comme il dit, les cabanes, vous pouvez construire des maisons solides et des refuges comme lieu de vie. La maison solide résiste mieux aux tempêtes de sable. Les colombes ne se reproduisent pas dans les refuges à cause du manque d'intimité. Donc, si on veut augmenter notre population tout à l'heure on avait des enfants ils sont passés je pense adultes puisqu'on a 15 adultes maintenant le problème étant que dans les refuges certes on peut accueillir des gens mais si on veut qu'ils se reproduisent il faut faire soit des maisons solides soit des cabanes donc qu'est ce qu'on a ici au niveau des habitations on va dire compris J'ai refinery. Les scrap peuvent être sortis en 4 ressources différentes. Un recycler toujours prend les scrapes par part, une ressource à la même temps. Et une réfinerie automatiquement produit toutes les ressources. Pour commencer, vous devez construire un recycler et produire des cloths. Alors, après notre découverte des logements, donc on a 3 niveaux les cabanes, les maisons et les refuges. Les cabanes ils peuvent se reproduire les maisons ils peuvent se reproduire les refuges. Ça demande, ça, on peut accueillir beaucoup plus de survivants, sauf qu'ils ne se reproduiront pas dans les refuges pour le manque d'intimité. Pour le, pour le Je pense que c'est mieux de ne pas faire de refuges. Enfin, on verra ça petit à petit. Donc là, il nous dit quoi Concentrons-nous à nouveau sur les débris. Ils peuvent être recyclés sous forme de différentes ressources à l'aide de centres de recyclage ou de raffineries. Les centres de recyclage ne recyclent les débris qu'en une seule ressource tandis que les raffineries les séparent automatiquement en quatre ressources. Commencez par construire un centre de, de recyclage et recycler de l'étoffe, d'accord Donc on va en rester là de cette première partie euh, du tuto global de Enzone, euh, World Apart. Euh, je ferai une partie 2 parce que j'ai fait euh, ce que vous avez vu là, je l'ai fait en live. Donc euh, ne vous inquiétez pas, c'est un petit peu plus avancé. Je vous posterai très rapidement la partie 2. Moi, pour l'instant, ce que je pense du jeu, en tout cas, je le trouve super sympa et très, très complet pour un jeu de gestion. La difficulté est quand même assez corsée. On peut voir dans le tuto, il y a pas mal de choses à faire. Mais on verra petit à petit euh, comment va progresser le jeu et euh, comment vont, euh, vont, euh, notre village va... Euh, va progresser, voilà, donc écoutez n'hésitez pas à me mettre en commentaire euh, si pour l'instant ce que vous avez vu euh, les autres parties vont arriver hein. euh, si je vous avais tout mis on, on, on l'a fait en live pendant 3 heures. donc si je vous avais tout mis vous auriez 3 heures de vidéo donc euh, je, je, je, la, je la découpe en fragments donc là c'est la première partie, on se retrouvera pour la partie 2, vous verrez il y a d'autres choses encore qu'on va découvrir etc en tout cas moi je trouve très bien, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en pensez il euh, bon, faut aimer les jeux de gestion, évidemment. Hein, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé. Si vous y jouez, si ça vous donne envie d'y jouer ou pas. Euh, en tout cas, je le trouve très très prometteur ce jeu-là. Jeu euh, et puis, j'aime bien les jeux de gestion. Hein, Dan Hoffman, Ben Shed. Tout ça aussi, c'est des jeux très très sympas au niveau de, de, de la gestion. Et puis, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube. Euh, vous pouvez me retrouver sur la chaîne Twitch. vous aurez les liens en description. Et euh, bah tout simplement, euh, un petit commentaire, un pouce en l'air, un pouce en bas, peu importe, si vous n'avez pas aimé, si vous avez aimé. Et puis, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je remercie encore les développeurs de m'avoir offert la clé du jeu. On se retrouve très vite pour la partie 2. Et sur ce plein de plein de zouzou, Et bonne soirée à vous. Bye bye.